Voici le top 7 des mythes sur comment on lance une formation. 1, un, vous devez avoir de l'argent d'avance. On vous dit qu'il faut investir absolument d'avance. C'est complètement inutile. Pourquoi Parce que les clients vous règlent d'avance pour les frais que vous avez pour donner vos formations. L'argent est un véhicule et c'est pas une compétence. Mythe numéro 2, vous devez apprendre à parler en public. Alors tout le monde, tout le monde pense qu'ils doivent apprendre à parler en public avant de se lancer et vous avez 100% tort. Tout ce que cela fait, c'est d'aider à faire disparaître la peur et les appréhensions. Oui, savoir parler en public aura un effet sur votre maîtrise de l'élocution, mais la maîtrise de votre sujet, elle ne bougera pas. Donc, toute acquisition provient de l'exposition à des données compréhensibles. Donc, savoir parler en public, parler de votre sujet, n'est que l'effet de l'acquisition, pas la cause. Trois, okay vous devez avoir des diplômes. Si quelqu'un vous dit que vous avez besoin d'avoir des diplômes des dizaines d'années d'expérience dans des études pour pouvoir vous lancer, vous savez que cette personne a des croyances limitantes. Lancer un produit de conseil nécessite une connaissance de son sujet axée sur l'expérience et la pratique plutôt que sur la théorie. Les personnes qui vont, vont vous demander votre aide ont besoin de savoir que vous avez testé vos conseils et que vous avez obtenu des résultats. Mythe numéro 4, vous devez avoir un coach pour vous motiver. La motivation extérieure ne dure jamais. Vous devez trouver un moyen d'aimer le sujet que vous traitez. Sinon, vous, vous allez vous ennuyer en fait. Vous allez vous, allez vous sentir frustré et vous allez abandonner. 5. Vous devez être super intelligent. C'est faux. Vous avez des sujets qui vous passionnent et vous savez plus sur ce sujet que 90% de la population qui ne s'y est jamais intéressée en fait. Sans pour autant que vous soyez un génie, vous savez plus que la plupart des gens. Alors si vous ne perdez pas votre temps à vous disperser, vous pouvez apprendre même si vous considérez. Comme quelqu'un normal, en apprenant, vous en saurez plus. Mythe numéro 6, vous devez suivre une formation de formateur. Du genre... Alors aujourd'hui, nous allons apprendre les 50 différentes façons de faire une chose et d'obtenir le même résultat. Comme faisait Jésus-Christ à l'époque de Jésus-Christ. Ou alors, nous allons voir les techniques de la NASA que vous allez pouvoir jamais utiliser parce qu'en fait, euh, sur le terrain, ça ne se pratique pas, mais qui sont pratiques à savoir, hein, ok Et blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Vous n'en avez pas besoin et si vous avez écouté le top juste avant, vous, avez, vous savez pourquoi. Mythe numéro 7, vous devez avoir beaucoup de temps libre. En fait, le temps est une donnée relative qui ne dépend que de la perception de chacun. Si vous aimez partager autant que vous êtes passionné par votre sujet, vous aurez toujours le temps. Donc maintenant, que faire cliquez sur le bouton ci-dessous à droite, à gauche de la vidéo et inscrivez-vous à ma masterclass en ligne. Je vais vous y enseigner la méthode que tous mes étudiants, tous mes stagiaires utilisent pour lancer leur propre formation et avoir la vie qu'ils souhaitent avoir ben justement en étant formateur. Je sais que vous êtes sceptique, mais soyez patients. Je vais vous montrer leurs résultats durant cette masterclass. Vous pouvez y accéder gratuitement pendant un temps limité. Et réservez votre place dès maintenant.